dans une nouvelle vidéo. Euh, J'ai pas trop l'habitude de, de me filmer en face à face, j'aime pas trop ça. Mais bon, je voyais pas, euh, je trouvais pas d'autres solutions. Euh, J'allais pas vous mettre un défilé de tout ce que je fais parce que je fais pas non plus énormément de trucs et puis bon, de toute façon vous les avez tous plus ou moins déjà vus. Euh, donc là aujourd'hui ce sera une vidéo tag en une vingtaine de questions. Donc je me suis auto taguée. Euh, parce que apparemment la mode en ce moment c'est de ne plus taguer les gens. Euh, voilà. J'ai eu plein de tags avant, mais bon, je ne voulais pas forcément les faire où j'avais pas le temps et puis tout ça. Donc voilà, Donc, c'est tag en une vingtaine de questions. Donc la question 1, c'est ton prénom. Donc moi c'est Jessica. Euh, ton anniversaire. Question 2, ton anniversaire, c'est le 16 février. Ta taille, 1m61. Et j'y tiens un 1 cm. As-tu des frères et sœurs euh, oui, j'ai euh, deux demi-frères, un qui a une trentaine d'années, bon, peut-être il y a 35 maintenant, et un autre qui a 12 ans. Euh, As-tu des animaux euh, Oui, j'ai un chien qui a 13 ans, qui est 13 ans ce mois-ci. Euh, quelle est ta chanson préférée euh, J'en aime beaucoup, en fait j'écoute beaucoup de genres de, de, genre de musique. Mais il y, en a une, il y en a une que je peux écouter très souvent et je m'en lasse pas, c'est euh, on va dire Man in the Mirror. Man in the Mirror <rire> de Michael Jackson. <rire> Quel est ton restaurant préféré? Euh, J'ai deux restaurants sur l'île, euh, um, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis de l'île, euh, que j'adore. Euh, c'est le Zango. Ils font des frites de patate douce, mais une tuerie c'est là que j'ai découvert les frites de patate douce. et puis il y a un autre un autre restaurant en fait euh, c'est un restaurant sicilien <coughs> sur l'île aussi euh, c'est très très un truc comme ça et euh, c'est pareil une tuerie quoi ils font des de euh, c'est même pas la peine quoi. Euh, ensuite la huitième question quelle est ta boisson préférée euh, le morito mais avec de l'alcool parce que sans alcool je déteste euh, la... 9 collation préférée euh... on va dire comme tout le monde j'aime bien les gâteaux et machin euh... mais bon comme j'essaye de faire attention on va dire en ce moment c'est plutôt banane et clémentine euh, 10 le dessert préféré le cheesecake 11, euh, le film préféré. Alors, citez trois films préférés. <coughs> ça dépend des styles, en fait. Je ne suis pas très cinéphile. J'aime bien, euh, bien beaucoup de films, mais euh, je ne suis pas fan au point de les revoir 36 fois. Donc, voilà. Euh, ouais. Je vais dire, on va dire voici. American Pie, ça c'est un truc que je peux voir en fait à chaque fois à la télé. S'il passe, même s'il a commencé est déjà la moitié, il faut... Enfin, si, genre, si je suis toute seule, hein mon mari n'est pas fan, mais euh, j'aime bien, bien ce film, -là, American Pie et les 1, 2, 3, quoi, après les autres c'est de la merde, donc je regarde pas mais ouais, American Pie, c'est un de mes films préférés et ensuite, je dirais hmm, Scream j'étais très très fan quand j'étais jeune de Scream, j'avais des classeurs avec les photos, des enseignants de Scream enfin, j'étais une folle de ça et euh, après Dayard parce que bah, j'adore Boss Willis. Euh, 12. Série préférée. Citer trois séries préférées. Alors, série préférée, comme beaucoup le savent, en ce moment c'est The Walking Dead. Je suis totalement fan. Euh, sinon, j'aimais bien aussi euh, Dexter. Euh, c'est une série, j'ai regardé euh, bah, les, tous les épisodes. Parce que souvent je commence les séries et puis au bout d'un moment, même si j'aime bien hein, quand il y a des ils font des coupures à la télé et du coup bah, j'ai du mal à m'en mettre dedans et euh, genre Grey's Anatomy euh, j'ai adoré et ça a mis trop longtemps en fait à mettre la prochaine saison et du coup j'ai complètement lâché, Desperate il c'est pareil donc voilà mais euh, par contre The Walking Dead je suis à fond et euh, je suis... Euh, dès qu'il sort euh, même si c'est en, en, en, en, en anglais je, je regarde hein. ça c'est... je peux pas, je suis obligée et puis après une série j'ai adoré aussi en étant plus jeune, euh, c'est Friends. Euh, 13, que ferais-tu si tu avais un million d'euros bah, je, je pense que si j'avais un million d'euros, je ferais en sorte que mes parents puissent vivre en fait sans et arrêter de travailler. au moins jusqu'à leur retraite et bien vivre en fait, jusqu'à la fin de leur jour. Et euh, je pense que je ferai aussi plaisir à un maximum de personnes euh, de mon entourage. Euh, des gens qui galèrent dans la vie pour faire des travaux, des gens qui, qui ont du mal à se payer leur loyer. Enfin, je pense que je leur ferai plaisir. Euh, 14. La voiture de Terrêt. Alors ah, je ne suis pas très voiture. Euh, je m'en fous en fait. Euh, parce que je ne suis pas euh, quelqu'un qui adore conduire, machin. Par contre, c'est une voiture, c'est le temps qui me fait du deuil. Euh, c'est. Euh, le, je crois que c'est le Q10, enfin c'est une espèce de grosse voiture 4x4, en fait j'aime bien les grosses voitures 4x4, j'aime pas les coupés sport, machin, j'aime pas ça, mais ouais, les, les jeeps et tout, j'aime bien. Euh, J'en étais où 15, si tu pouvais faire un voyage spontané, où irais-tu Spontané, euh, je pense que j'irai au Texas, ou alors peut-être euh, euh, aux états unis mais euh, plus dans tout ce qu'on voit à la télé, Washington, euh, San Francisco, machin. Euh, le, ton jour préféré de la semaine, c'est le vendredi. Parce que déjà, le vendredi, j'étais en RTT. <rire> Donc, j'aime bien le vendredi. Puis, c'est le, le jour où tu as fini ta semaine et tu commences le week-end. C'est cool. Tu te dis, oh, il y a encore deux jours après pour te reposer. Enfin, vendredi, c'est euh, 17. Une personne célèbre qui serait dans ta famille. Personne célèbre. Euh, François Damien. Je pense que sur ma famille, je débarre tout de avec. Euh, As-tu des tatouages ou des piercings Alors, des tatouages, non, j'en ai pas. J'aime bien sûr les autres. Mais moi, je suis une regarde. donc euh, l'idée de me faire piquer euh, un bras ou une jambe pendant 3 heures, c'est mort. Euh, je pense que je ferais des malaises. Euh, sinon, les piercings, euh, j'en avais eu un sur le nez quand j'étais jeune. Et euh, à chaque fois que... Qui se barrait, je le remettais, je faisais des malaise, donc ma mère m'a vite dit de le retirer et euh, sinon j'en ai bah, aux oreilles, Attends, les deux à chaque oreille et un euh, ici en fait mais celui-là je l'ai fait parce que ma mère elle l'a fait aussi, elle l'a fait en même temps <rire> pour me donner du courage euh, 19, si tu avais un super pouvoir, lequel aimerais-tu en fait il y en a plein que j'aimerais bien avoir mais euh, ouais ce de ma sorcière bien aimée pouvoir euh, faire ça et partir à un autre endroit où, euh, où leur son truc là et puis euh, faire faire, faire euh, ce qu'on ce que, ce qu veut aux autres c'est bien ça mais sinon ouais, en fait j'hésite aussi entre euh, peut-être c'est la téléportation ça revient un petit peu au pouvoir de ma sorcière bien aimée et euh, le fait de lire dans les pensées des gens mais je me dis que lire dans les pensées des gens au bout d'un moment ça doit être chiant et je pense qu'il y a des choses qu'on n'aimerait pas forcément ça, entendre ou savoir euh, Es-tu matinal Depuis 4 ans oui, parce que j'ai pas trop le choix bien que ma fille ne soit pas si si embêtante que ça parce que vu week-end dort bien jusqu'à 9h 9h30 maintenant mais euh, avant quand j'étais plus jeune il je pouvait rester jusqu'à midi dans mon lit ça me dérangeait pas euh, ton livre préféré, alors je n'aime pas lire, euh, les seuls livres que j'ai pu lire, bon j'ai lu quelques livres de Stephen King, mais euh, je ne suis pas très très livre en fait, C'est pas mon truc. Euh, les livres que j'ai vraiment lu jusqu'au bout, euh, c'était Il est revenu, euh, Stephen King, Carrie, mais ça c'est en fait parce que j'ai dû faire pour un projet à l'école. Euh, où je m'étais faite avoir parce que euh, le truc à l'école c'était qu'il fallait euh, euh, lire un livre et faire un résumé dessus. Et moi je me suis dit, je vais pas être bête, euh, j'adorais, il est revenu à l'époque, j'ai ah, tiens, ils le font en livre, moi j'ai vu le film, je veux pas lire le livre, je vais raconter le film. Sauf que dans le truc après, le prof demandait des passages du livre, donc j'ai dû me le taper, les je sais plus combien il y de pages, mais il y avait pas mal. Et quand j'avais quoi, euh, 14 ans je crois à l'époque, donc, euh, lire 400 pages ou 300 ou 400 pages à 14 ans. Donc, ouais, sinon, le, pour en venir au livre, j'ai lu tous les Twilights. Euh, je sais, il y en a qui vont rigoler, mais bon, c'est comme ça. Et euh, sinon, 50 nuances. C'est un des seuls livres que j'ai lu aussi. Et par contre, non, je suis dans les BD, les BD de The Walking Dead. Après, je suis pas trop fan de BD, j'essaye de. parce que j'adore cette série, donc j'essaye de de lire mais j'ai du mal accroché au format BD en fait euh, donc je sais plus où j'en étais du coup tout tout tout euh, chantes-tu oui très souvent je suis tout le temps en train de chanter soit sous la douche dans la voiture euh, je suis tout le temps en fait tout le temps tout le temps en train de chanter au travail c'est pareil des fois je saoulais mes collègues parce que j'étais tout le temps en train de chanter ou j'écoutais la musique dans la voiture et puis il avait dans la tête toute la journée au c'était l'horreur pour les autres euh, as-tu une mauvaise habitude et si oui laquelle J'en ai beaucoup une mauvaise habitude euh, on va dire euh, je dis beaucoup de gros mots même des fois si je peux en dire plusieurs dans la même phrase c'est affreux euh... je mange mes cheveux enfin je le fais moi maintenant mais quand je suis stressée je, je mange mes cheveux ou alors je suis pas en train comme ça de les tripoter euh... Voilà, j'ai ouais, c'est ça, mauvaise habitude. Après je range pas mes maison. Par contre dès qu'il y en a un qui est pété, il faut que je le vire. Après mauvaise habitude. Peut-être ouais. Euh, euh, bon, non. Ouais j'en ai plein, mais là j'en ai pas en tête. Fait. Je ne suis pas parfaite. Euh, un fait cocasse te concerne. J'ai dû ça comme question. Un fait coca, ça. Je crois qu'il y a une trop longue liste en fait. Mais, euh, je crois qu'en gros, c'est là où il y en a le plus. Il ne faut pas que je me retrouve avec ma mère. Ma mère, c'est mon double pire. Euh, quand on a deux, souvent, euh, on fait le con dans les magasins. Mais on part ouvrier des moments. Fin. Ma mère, c'est une grosse moqueuse. Que si elle regarde la vidéo, elle je sais pas si elle va confirmer mais c'est une moquette, mais un truc de malade et du coup avec elle je parle enfin, quand on a deux on est deux, deux folles donc voilà donc bah c'est bizarre parce qu'il n'y a que 24 questions moi j'ai bien les chiffres un peu ronds 25 ça aurait été mieux mais il n'y en a pas euh, donc voilà pour ces 24 questions et ce tag premier tag que je fais euh, j'espère que ça vous aura, ça vous aura plu d'en savoir un petit peu plus sur moi euh, et puis bah n'hésitez pas à le faire, je ne veux pas taguer des autres personnes, si vous avez envie de le faire, faites le, hein, je vais suivre la mode de tout le monde et euh, voilà, en tout cas je vous dis à une prochaine, euh, rendez-vous dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi, je suis en train d'y réfléchir en ce moment, je suis en train de refaire euh, mon album, mon fameux album country mais je pense que je ferai une vidéo sur mon album de style euh, euh D'après un tuto de Karine Cazna, euh, je pense que je vais faire très prochainement. Il faut que je mette des poussiers sur les têtes parce que je crois pas que ma tête ça me dérange pas. Je crois que des fois ça craint un petit peu. Mais euh, la tête de ma copine, je suis pas sûre qu'elle soit d'accord pour, euh, pour figurer sur, pour être sur, sur YouTube en fait. Donc voilà. Donc on se dit rendez-vous une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye